Mes chers camarades, bien le bonjour Aujourd'hui je vous retrouve pour une courte vidéo hein, pour mettre les choses un petit peu au point sur une nouvelle polémique qui a éclaté encore une fois sur euh, Twitter. D'ici la fin de l'année va sortir un, un nouveau jeu euh, vidéo Battlefield 5 qui a euh, pour thème la seconde guerre mondiale. Et euh, sur la jaquette, euh, sur une image de promotion de ce Battlefield 5, eh bien euh, on aperçoit une femme le fusil à la main. On apprend aussi que dans le jeu on pourra euh, choisir son, son sexe et, euh, et donc être une femme au, au combat. Et alors là il y a tout un tas de personnes qui sont montés au créneau en disant « c'est quoi ce révisionnisme historique euh, Les femmes, elles étaient pas au front ?» et blablabla et blablabla. Donc on va couper court à tout débat si il y avait des femmes qui se sont battues pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait euh, des femmes, alors déjà, euh, infirmières dans les communications, donc qui d'infirmière dit que ça montait au front quand même, hein, euh, des femmes qui, qui faisaient de la communication, euh, qui géraient les pièces d'artillerie. En Angleterre, on avait un corps euh, entièrement féminin alors, euh, qui pouvait s'occuper... Par exemple de tout ce qui était mécanique, hein. je vous rappelle que durant sa jeunesse la, la reine d'Angleterre, euh, Elisabeth II, a, avait même fait euh, ses classes justement euh, dans, dans la division mécanique. On avait des troupes féminines qui étaient euh, dans la Royal Air Force euh, et qui étaient chargées euh, de faire le transit des avions entre les bases, euh, et qui souvent d'ailleurs n'étaient pas armées ce qui fait qu'elles se faisaient flinguer assez facilement. Euh, si on va chercher de notre côté, du côté de, de la France, il euh, y a quand même toutes les femmes résistantes qui se sont battues, hein et euh, c'est pas pour rien qu'elles se, euh, qu se sont battues et qu'elles ont donné aussi leur vie donc c'est quand même une insulte à leur mémoire, je trouve euh, d'aller les attaquer sur ce terrain là on peut aussi aller du côté des russes hein, puisque là-bas euh, c'est simple, il y avait beaucoup beaucoup de femmes qui étaient directement au front euh, qui pilotaient des tanks, qui, qui étaient euh, snipeuses, tiens par exemple euh, voilà euh, l'une euh, qui, qui est juste là euh, qui a servi après d'ailleurs pour la propagande euh, vu, euh, vu ses performances sur le terrain, euh, euh, renseignez-vous sur les sorcières de la nuit euh, par exemple, et qui étaient une d'aviatrices de, de, de, russes qui avaient des avions de merde et qui pourtant faisaient un carnage chez les allemands. C'est les allemands qui les ont surnommés les sorcières de la nuit. Euh, donc à un moment donné on ne peut pas dire, on ne peut pas affirmer que ces femmes-là euh, ne sont pas battues pendant la Seconde Guerre Mondiale. Et pour moi, il n'y a rien de choquant à retrouver euh, dans un jeu comme ça, sur la Seconde Guerre Mondiale, des femmes. Et d'ailleurs c'est même plutôt bien parce qu'on leur donne enfin euh, une place qu'on occulte souvent. Moi je trouve que pour une fois c'est une bonne initiative, et alors pour ceux qui, euh, euh, qui ressortent l'argument à chaque fois du fidèlement historique, etc., bon, euh, j'avais déjà fait une vidéo sur Battlefield 1 et sur les, les raisons qui avaient pu les pousser, selon moi, à, à ne pas sortir les les Français sur un jeu qui traite de la Première Guerre mondiale. Dans cet épisode, je vous détaillais un petit peu les, les ficelles aussi de marketing. Il euh, faut bien avoir conscience que c'est un jeu vidéo. Euh, il a pour but de se vendre, il n'a pas pour but, surtout Battlefield, ils l'ont, je crois, pas revendiquer, même s'ils en font leur terrain de jeu, euh, et qui communiquent là-dessus d'un point de vue marketing, ils ils c'est pas un jeu qui a pour vocation d'être ultra-fidèle historiquement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont très très fidèles, dans Battlefield 1, euh, il y avait les, les sons de moteurs d'avion, des choses comme ça, euh, et à côté de ça, bon, il euh, y a des trucs totalement fantasmés, et puis c'est de l'histoire-spectacle pour qu'on puisse s'amuser et défourailler à tout va. Moi je trouve que c'est une bonne chose euh, qu'ils incluent les, les femmes là-dedans, c'est aussi le signe qu'il y a une évolution hein, des, des mentalités, il y a quand même beaucoup de joueuses aujourd'hui qui jouent à des jeux vidéo, je trouve ça assez normal qu'elles puissent choisir un avatar euh, féminin, comme elles peuvent choisir un avatar masculin si elles en ont envie, et puis il y a des mecs qui aiment bien avoir des avatars féminins, c'est comme ça. Moi je trouve que c'est bien qu'on qu'on puisse avoir le choix dans un jeu vidéo et euh, c'est pas au nom d'une rigueur historique qui en plus est fausse puisque ces femmes là, je le répète, ont participé à la seconde guerre mondiale euh, qu'il faut aller monter au créneau comme ça. Voilà, et d'ailleurs c'est pas nouveau, hein, puisque moi je sais que quand j'étais gamin, je jouais au Médale au dans les premiers of Honor, il au avait il y avait des nanas, euh, bah, notamment qui étaient une résistante, il me semble, dans mes, dans mes souvenirs. Bref, voilà pour la petite mise au point, je suis désolé, l'épisode va pas être un peu plus fouillé, c'était juste un, un petit coup de gueule, parce que... De mon côté, là, j'ai euh, tout un week-end, des dédicaces, tout ça, qui, euh, qui m'attendent, et du coup, j'ai pas le temps de faire un truc un peu plus fouillé, j'espère que je pourrai revenir d'ailleurs là-dessus, euh, un de ces jours, dans un épisode plus, plus fouillé, parce que les femmes ont vraiment leur rôle dans la seconde guerre mondiale, c'est important de, de, le, de le montrer et de pas les reléguer au second plan, comme ça a pu souvent euh, être le cas, d'ailleurs je vous invite euh, vraiment, euh, même si le film a des défauts, euh, moi j'aime beaucoup à voir Stalingrad hein, de Jean-Jacques Hano euh, moi j'ai euh, adoré et puis dedans vous verrez qu'il y a plein de femmes euh, combattantes et ça c'est plutôt cool écoutez je vous fais des bisous, n'hésitez pas à débattre euh, en commentaire, à lâcher le petit pouce euh, tout ça, et puis on se retrouve très bientôt pour euh, de nouvelles vidéos d'histoire, bien évidemment. Salut